Bonjour Vous savez ce que c'est, ça Non, évidemment que non, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, c'est bien trop... Ceci est mon sixième épisode. Le sixième épisode de Pilote que j'avais terminé le 7 janvier dernier. Il est vachement bien. Voilà. Voilà. Bien, maintenant que les choses sont un peu moins tendues, nous allons pouvoir repartir sur des bases plus saines, remplies de pipi, de caca et de propos injurieux. Nous ne sommes plus en 2014, bienvenue dans cette deuxième version du sixième épisode de Pilote. Bien, alors South Park est une série américaine créée par Trey Parker et Matt Stone, débutée en 1997 et diffusée sur Comedy Central. Elle est encore en production aujourd'hui, et à l'heure à laquelle j'écris ces lignes, la 18ème saison vient tout juste de se terminer. Ce qui veut dire que les gens qui passent le bac cette année n'étaient pas nés lors de la diffusion de la première saison. Je suis vieux. Tout commence avec une petite interview des créateurs de la série, accompagnée de Scratch, un chien doté d'un super pouvoir lui permettant de changer d'apparence entre deux plans. C'est donc par cette mise en bouche débordante d'informations inutiles que ces messieurs nous introduisent au premier épisode de la série délicatement intitulé « Cartman a une sonde anale ». Amis de la poésie, bienvenue dans South Park Nous faisons donc la connaissance des quatre personnages et protagonistes de l'histoire, à savoir de gauche à droite, Cartman, Kyle, Kenny et Stan, attendant le bus pour se rendre à l'école. Ah non mais j'ai pas dit que vous alliez apprendre quelque chose hein. Avant qu'on ait le temps de comprendre quoi que ce soit, et juste après que Ike, le petit frère de Kyle, se soit fait insulter de Godmichet, nous apprenons que Cartman a passé une très mauvaise nuit. En effet, ce dernier sort tout juste d'un horrible cauchemar où des aliens gris avec de grands yeux noirs le déshabillaient sur une table d'opération. Mais peut-être que tout ceci n'était pas un rêve. Car quelques secondes plus tard, Chef, le cuisinier de la cantine de l'école, affirme avoir vu la nuit dernière une soucoupe volante accompagnée d'extraterrestres tueurs de vaches ayant la fâcheuse habitude d'introduire des sondes directement dans le rectum de leurs victimes. Ce qui, étant donné la de l'espace et d'une probabilité non nulle. C'est alors que le bus se pointe et que Ike se fait kidnapper par les aliens. Kyle, témoin de la scène et pris de panique, cherche alors à convaincre le chauffeur de bus de s'arrêter mais rien n'y fait. Heureusement pour lui, Stan fait un prout et tout rentre dans l'ordre. <rire> Non mais j'adore les proutes Nous nous retrouvons en classe et sommes introduits à Monsieur Garrison, un instituteur aux méthodes pédagogiques alternatives, expliquant aux élèves la fabuleuse histoire de Christophe Colomb, qui après avoir découvert l'Amérique et sauvé les Indiens, libéra les Hébreux du joug de Napoléon qui lui-même découvrit la France. Nota bene, j'écoute. Oui, une petite question, de La prise de Marignan, c'est bien à cause de Vichy si Louis XIV l'a perdue Ah mais oui, bien sûr. C'est une étape charnière dans la révolution au Congo. Merci incroyable alors que kyle essaye tant bien que mal de persuader monsieur garrison de quitter la classe no you hear me you go to hell! You go to hell and you die Cartman est soudainement pris d'une crise de paix de feu, incendiant au passage un de ses camarades de classe. Une fois le cours terminé, nous nous retrouvons à la cantine où Stan croise Wendy, son amoureuse. Mais comme rien ne se passe normalement dans cette série, ce dernier vomit à chaque fois qu'il tente de lui adresser la parole, et très étrangement tout ceci ne fait pas avancer les choses, car le pauvre Kyle cherche encore le moyen de sécher l'école afin de retrouver son petit frère toujours aux mains des aliens. Bah une chanson peut-être I'm chef, visiblement touché par toutes ces mésaventures et certainement emporté par un élan de bravoure, décide d'aider les enfants à s'échapper de l'école en déclenchant l'alerte incendie. Bref il se passe tout un tas de choses, Kenny meurt à cause des aliens mais en fait non car il meurt piétiné par des vaches mais en fait non car il meurt écrasé par une voiture de police. La mère de Cartman est une amatrice de jeux sexuels inter -espèce. Stan continue à vomir allègrement sur sa copine et Kyle décide d'utiliser Cartman afin d'attirer les aliens. Il se retrouve alors attaché à un arbre, ça fait pipi, caca, proute de feu et une parabole géante finit par faire son apparition. Kyle récupère son petit frère dans un élan de finesse, d'amour et d'insultes censurées, et l'épisode se finit sur un discours des aliens expliquant aux vaches qu'après avoir étudié toutes les espèces de la planète, il s'avère qu'elles représentent les êtres les plus intelligentes de la Terre. Waouh... Ok... Ça balance grave J'ai longtemps hésité à vous parler de South Park, d'abord parce que je suis certain que beaucoup d'entre vous connaissent la série mieux que moi, mais aussi parce qu'en toute honnêteté, bah, j'y connais pas grand chose en série animée. Comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai découvert Dragon Ball Z et Nicky Larson grâce au club Dorothée, mais mon amateurisme en la matière s'arrête bien à ces deux vagues souvenirs. Donc ne vous attendez pas non plus à avoir une analyse super profonde de ma part. Ceci dit... Je ne suis pas sûr qu'un passage soit obligatoire par les Beaux-Arts pour constater 2-3 petites choses. Putain de merde, qu'est-ce que ça a vieilli Les décors sont abyssalement vides, les personnages manquent cruellement de détails, et les couleurs ternes et baveuses du tout baignent dans une réalisation presque aussi molle que Baby. Si c'était que ça, ça irait Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est chiant J'ai évidemment esquissé un sourire aux 2-3 premiers proutes, car il faut bien l'avouer, les proutes c'est quand même super rigolo, mais au-delà de ça, rien. Je me suis vraiment ennuyé. J'ai trouvé ça long, incroyablement lourd et franchement inutile. Voilà Maintenant que tout le monde me déteste après cette crise de mauvaise foi, nous allons pouvoir nous poser deux minutes et réfléchir à ce qu'on vient de voir. Car comme vous avez pu le comprendre, et ceux qui regardent South Park aujourd'hui me comprendront, ce premier essai n'est absolument pas représentatif du reste de la série. D'ailleurs, les quelques défauts techniques que je n'ai pas manqué de vous mentionner comme un gros troll s'effacent quasiment tous, et ce, dès l'épisode suivant. Et ce n'est pas très étonnant lorsqu'on apprend que ce pilote est le seul à avoir été entièrement réalisé à la main. En gros, ils ont pris ça, ça, leur buter leur couteau, et ils en ont fait un épisode. Bon alors bien entendu je schématise, hein, mais tout de même, si on ajoute à cela le fait que Cartman a une sonde anale à représenter plus de 3 mois de travail à lui seul, et qu'à côté de ça le pilote des Simpsons m'a clairement fait pleurer des larmes de sang, j'ai tendance à relativiser quant à ces quelques défauts. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur les techniques utilisées lors du processus créatif de South Park, je ne saurais que vous conseiller le petit making of Six Days to Air. Ce reportage nous permet entre autres d'en apprendre un peu plus sur les origines de la série, et nous fait découvrir l'envers du décor en suivant pendant une semaine toutes les étapes de réalisation d'un épisode. De l'écriture du scénario, aux techniques de montage, en passant par l'enregistrement des voix. I eat a and a or the <coughs> Et en plus, c'est pendant la création de Human Sentai Pad. Qui est selon moi l'épisode le plus trash qui soit. Bref, tout ceci est passionnant et on pourrait facilement faire une émission de 2 heures sur le sujet, mais si j'ai décidé de vous parler de South Park aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous exposer mes maigres connaissances en matière d'animation, ce qui serait fort dommage, vous en conviendrez. En effet, limiter mon humble analyse à cette simple critique visuelle nous ferait passer à côté d'un élément central faisant la force et l'originalité de la série, à savoir son discours acerbe et acide de la société. Et encore une fois, je me sens un peu piégé par le format de ma chronique, car ce premier épisode comme j'ai pu vous le faire remarquer est quand même à la masse niveau réflexion. Alors effectivement, on distingue vaguement le côté satirique, surtout à la fin, avec le dialogue entre les vaches et les Aliens, mais pas besoin d'être agrégé de sociologie pour constater que tout ceci ne va pas bien loin. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un petit retour sur l'ensemble des 18 saisons s'impose. En fait, le côté satirique de South Park a toujours été plus ou moins présent, ceci dit, je pense qu'on peut diviser la série en deux parties. La première, qui s'étend du pilote à la dixième saison, avec son humour grinçant, absurde et nihiliste avec supplément caca, s'inspirant aussi volonté des Monty Python, et les saisons suivantes, délaissant un peu l'humour burlesque des premiers temps, pour se concentrer sur la satire et profitant d'une production courte en flux tendu pour revenir sur certains faits brûlants d'actualité. Bon, après, tout ceci ne s'est pas fait du lendemain et l'évolution s'est faite progressivement. Et ça ne veut pas dire non plus que la série a tout oublié de son côté scato, hein. En fait, dire que South Park est vulgaire serait un sacré euphémisme. Oui, South Park est insolent, irrévérencieux et sacrément violent quand on y pense. Et vous connaissez la meilleure J'ai grandi avec South Park, ça fait plus de 15 ans que chaque année, j'attends avec la même impatience la sortie des nouveaux épisodes. Et même pire, la série m'a énormément influencé, que ce soit dans mon humour ou dans mes opinions personnelles. Et franchement... Ça va, je me sens pas particulièrement vulgaire, j'ai une fâcheuse tendance à respecter mon prochain, quelle que soit son origine, ses croyances ou son orientation sexuelle, et je mange 5 fruits et légumes par jour. Non, peut-être pas ça. Je sais que certaines personnes peuvent être choquées, voire même outrées par certains propos tenus par la série. Et je peux les entendre. Cependant, vous ne m'enlèverez pas de l'idée que South Park est l'une des séries les plus intelligentes de ces 20 dernières années. Car certes, South Park est subversif et jusqu'au boutiste. Mais c'est justement ça le but. Faire réagir, pousser à la réflexion, aller jusqu'au fond des choses et briser les tabous. Et donner la définition d'une caricature au passage ah oui, une dernière chose. La série déborde littéralement de références en tout genre. Certains épisodes sont même entièrement construits autour d'un immense clin d'œil. Comme l'épisode You Have Zero Friends, parodiant l'usage excessif de Facebook, faisant directement référence à Tron, un film que vous avez certainement tous vu. Ou encore l'épisode Overlogging, où la famille de Stan fait route vers la Californie pour trouver ce qui reste d'internet, faisant au passage référence au film Les Raisins de la Colère de John Ford, lui-même adapté du roman de Stan Beck. Un classique de la littérature américaine qu'il se faut d'avoir lu au moins une fois dans sa vie. Bon alors évidemment, la série n'est pas parfaite, certains épisodes m'ont beaucoup moins marqué que d'autres et j'ai tendance à trouver les saisons 16 et 17 légèrement en dessous. Mais South Park reste pour moi un indispensable. Pour un public averti capable de faire la part des choses, certes, mais un indispensable tout de même. Voilà. Encore une fois, je ne prétends pas vous avoir appris quelque chose dans cet épisode, je n'ai fait qu'effleurer un sujet super vaste. Ceci dit, si j'ai pu convaincre 2-3 personnes sceptiques de regarder South Park avec un nouvel œil, j'en serais ravi. Quoi qu'il en soit, avec ce début d'année pourri vous en conviendrez, vous en parler m'aura au moins permis de faire une pause à l'image de la série. Une sorte de parenthèse libertaire indispensable, avant de pouvoir reprendre sereinement une activité normale. Ça va, tu t'es fait plaisir Tu t'es pris pour un poète, tout ça Non mais ça va, espèce de c*****, je te demande rien. Hein. C'est toi la sac à merde Non mais euh, va te faire c*****, Ça m'énerve les c***** dans ton espèce, là Mais fils de c**, de C'est de c**. C quoi ce réalisateur à la c*****, là, qui se prend pour un, pour un fou, espèce de godard de mes deux de m***** Bah allô Allô